Je vais vous présenter euh, un de mes projets, en fait, que, que j'aimerais réaliser, euh, on va dire, début mars. Euh, en fait, euh, c'est basé en fait, sur le, le même principe que, que mes bacs à l'extérieur, euh, la, la culture en bac, en fait. Euh, J'ai utilisé le même principe pour créer le, la structure, euh, en dehors du fait que, que ce bac a un fond, contrairement à mes bacs qui, eux, communiquent avec la terre. Donc j'ai créé un fond j'ai créé des, des petits pieds en fait pour le surélever légèrement au dessus, de, au -dessus du sol et donc euh, j'ai rempli en fait euh, j'ai comblé les, les espaces qui, euh, de, de l'épaisseur en fait de, de, des petits, euh, de la poutre en fait de la poutre que, qui relie les planches donc, je les ai comblés avec du polystyrène. Donc le fond est en polystyrène, il y a deux couches de polystyrène et idem sur, sur, les, sur chacune des parois. Donc pour certaines en fait, comme le, le, le poteau ne fait pas la même longueur que largeur, en fait cette, cette, dimension, en fait, voilà, cette dimension là, Là, on a 7 et là, on a 6. Donc, en fait, j'avais de la récupération de. C'est du polystyrène assez mou. Enfin, ce pas la même nature de polystyrène, mais bon, c'est du polystyrène. Donc, de toute façon, voilà, on arrive à peu près à la même. à, la même... à rattraper en fait, l'écart que j'aurais eu si je n'avais pas eu ce... cette petite feuille de polystyrène. Et donc, en fait, le but, c'est de créer un caisson isolé dans lequel je viendrai poser une bâche, donc bon là pour l'instant je l'ai posée par terre, elle est un petit peu dure en fait, quand il fait froid elle se durcit, au départ en fait c'est une bâche pour aquarium, enfin pas pour aquarium mais une bâche pour faire des des mares on va dire, des mares à l'extérieur, donc on peut créer ça soit avec des des, des, des, des, comment, des, des, des coques thermoformées en fait, euh, avec des formes différentes, des, des, des dimensions différentes, ou alors on peut tout simplement créer des, des choses vraiment euh, de, entièrement euh, artisanalement en fait, sans avoir des, des choses préconçues avec la forme qu'on veut leur donner. Donc j'ai acheté ce type de bâche euh, sur Amazon, et euh, donc le but en fait c'est de, de Placé au fond et sur les côtés de ce bac cette bâche de protection qui est aussi étanche. Donc le but en fait c'est de positionner la bâche. Donc ici j'ai du treillis soudé en fait avec des des, comment ça des bouchons que j'ai mis aux extrémités pour euh, pas que le métal qui dépasse euh, abîme en fait la bâche et aussi pour faire une, une, petite, épais, une petite épaisseur en fait, où le le métal euh, permet de, de surélever un petit peu, enfin les bouchons per, permettent de surélever un peu le métal et donc pourquoi est-ce que j'ai mis ce, ce tri soudé en fait euh, j'ai euh, l'intention de d'installer donc sur ce tri soudé un câble euh, chauffant, donc de faire en fait des, bah, des vagues en fait, euh, voilà de, de, de, de câbles qui courraient dans ce sens-là. Voilà, donc c'est un câble que j'ai pris euh, de 75 watts. Euh, il était à peu près au même prix dans toutes les puissances, je crois, donc euh, qui peut le plus peut le moins, j'ai pris la puissance la plus élevée, pour un prix qui était vraiment à 1 ou 2 euros près donc je me suis pas embêté à prendre 50 watts ou 30 watts je ne sais pas en fait la puissance dont j'aurais besoin pour atteindre la température que je souhaite donc à quelques euros près j'ai pris la puissance la plus élevée qui était proposée donc 75 watts, il en existe de de, de, de puissance supérieure 100 watts ou plus sans doute moi, je pense qu'avec 75 watts dans un volume comme celui-ci, alors les dimensions, euh, je vous les mettrai en commentaire, je ne me rappelle plus euh, euh, la longueur, euh, la largeur, la profondeur. Le but, c'est une fois que j'ai mis au fond la bâche, euh, euh, la, la, la bâche de protection, je mets du sable. Sur ce sable, je pose le treillis soudé avec le fil chauffant. Je recouvre ensuite à nouveau un petit peu de sable, et j'arrose. Je, je mets de l'eau, parce que en fait, j'ai vu que en fait, c'est les choses qui sont utilisées, les câbles chauffants et euh, ce, ce système, en fait, qui sont utilisés euh, dans des terrariums en général. Il bon, y, y a une terre spéciale pour les reptiles. Moi, en fait, je n'ai pas de reptiles, donc euh, le but, c'est vraiment de mettre un, un substrat euh, qui va permettre de conduire le, la chaleur. Et donc, euh, j'ai vu que l'idéal, c'était de, quand on mettait du sable, de l'humidifier, de en fait. Et le but, c'est que le sable soit toujours un peu humide. Ça permet de mieux répartir la chaleur uniformément sur toute la, la surface, en fait, euh, euh, que, que, contiendra le, enfin, que, que représentera cette, cette, ce, ce volume de sable. Donc, je pense mettre une épaisseur d'environ 10 cm de sable au fond. Ensuite dans ces, euh, enfin sur ce sable donc je positionnerai mes bacs. Donc alors bon, je l'ai fait un peu court au final euh, en théorie euh, j'avais la place et en réalité je me suis aperçu que j'avais beaucoup moins de place que prévu. Alors je crois pense... que j'avais prévu de mettre comme cela, il me semble, et donc je pouvais en mettre euh, deux, là, un, deux. 3, 4, alors il faudra que je revérifie, mais euh, peut-être qu'en combinant j'arriverai à, à mes fins. Donc, le but en fait, c'est euh, à partir de mars ou euh, mi-mars de positionner euh, des plans qui sont à l'intérieur de la maison et de les habituer euh, à une, une lumière beaucoup plus intense. Donc, euh, mais tout en les préservant du froid donc le but en fait c'est de pouvoir chauffer un petit peu alors si on met un, un simple câble chauffant il va chauffer en permanence on peut éventuellement euh, mettre un programmateur pour euh, que ce, ce câble chauffe à, à, pendant certaines heures sauf que bien sûr euh, il devrait chauffer à fond tout le temps donc, euh, moi en fait, le but c'est de mettre un régulateur de, de, de, de chaleur qui va analyser en fait la, la chaleur contenue dans le, dans le bac et qui va donc euh, réguler la température, je pense, aux alentours de sans doute entre 15 et 18 degrés. En fait, c'est ce que j'avais pensé faire. Donc, euh, voilà, au vu de, des informations que j'ai obtenues euh, dernièrement, je pense que ça sera plus près de 15 que de 18, mais. C'est à voir. Je, je verrai le comportement. Et donc le but, en fait, euh, de, de, de ça, c'est pas simplement de, de, de, de créer ce, ce bac. Donc il y aura bien sûr des finitions euh, qui vont se positionner dessus pour faire un appui. Et euh, donc en plus de ça, je vais positionner voilà, un casier, un, un dessus en fait en polycarbonate. Donc c'est une serre que j'ai achetée sur Amazon, qui au départ est faite pour... Euh, pour mettre des salades, par exemple, on pose sur la terre et voilà, on, on protège les salades. Donc, il avait une, des dimensions et une forme qui correspondait à ce que je voulais faire. Donc, je vais le positionner. Vous allez voir un peu la, la tête que ça, une fois positionné. Le, le, le produit fini devrait ressembler à ça. Donc, il n'est pas terminé parce que, en fait, j'ai prévu en plus du fait de chauffer ce bac, de aussi de le ventiler, de le ventiler en fonction de de la chaleur qui sera contenue à l'intérieur et de l'humidité donc j'ai un, un appareil en fait euh, bon, que j'ai acheté en chine hein, euh, qui fait à la fois euh, la régulation de température et d'humidité donc euh, je ne sais pas encore je suis pas sûr encore d'arriver à ce que ce que je souhaite mais voilà je pense que, que ça pourrait fonctionner euh, d'après euh, euh, ce que j'ai vu dans la fiche technique donc euh, je voudrais vérifier vraiment que ça fonctionne et donc, voilà, l'avantage de ce petit, de cette serre, en fait, une mini-serre, en fait, hein, un petit, voilà, qu'on qu pose, et eh ben euh, voilà, c'est d'apporter la lumière. Donc, c'est du polycarbonate, sur les côtés, sur le dessus. C'est pas super solide, hein, je vous l'accorde, hein, c'est vraiment, euh, voilà, j'ai du PSA, je crois, 35 euros. Euh, je sais plus, il faudra je revérifie. mais... Et donc, euh, voilà, ce qui devrait me faire, au total, en profondeur, en hauteur, en tout cas, donc là j'ai 40 au fond avec 10 cm de sable, donc ce qui me reste 30 cm plus 30 cm environ euh, de parois. Et donc j'arriverai à des plans qui pourraient faire jusqu'à 60 cm à l'intérieur euh, de, de, de, de cette mini serre chauffée. Et donc euh, voilà, donc euh, vous voyez le, le, le but en fait c'est de faire une expérience pour voir si ce type de, de matériel en, peut, en fait pourrait fonctionner. Donc euh, si ça fonctionne, eh ben peut-être que j'en ferai un deuxième, ou que j'en ferai un plus grand, euh, voilà. Je, alors, euh, je, initialement j'ai acheté ce, voilà, cette, cette mini serre, -là, ce, euh, qui, qui est vraiment d'une bon, qualité, euh, bon, qui n'est pas exceptionnelle. Hein. Donc euh, en fait, ce que je pensais faire, c'est comme j'ai un autre projet de construction de, de serre, euh, enfin d'abri en fait, initialement d'abri à tomates parce que je n'aurai pas assez de place pour positionner tous les semis que, que je vous montre chaque semaine. Donc je vais créer un abri, là je suis en train de faire les plans. Un abri convertible en, en, en serre en fait pour justement pallier entre mars et, et on va dire avril-mai à la comment à la fin en fait de de, de, de pousses de, de mes plants de tomates, donc je, je voudrais vraiment que les plants de tomates soient exposés un maximum à la lumière du jour, donc qui est beaucoup plus intense euh, que, euh, que dans, le, dans, le, dans le bureau en fait, on sait très bien que la lumière ne venant qu'en euh, en face en fait, on n'a pas une lumière directe, même s'il euh, y a du soleil de temps en temps qui donne euh, directement sur les plans, mais bon, c'est. Et en plus, les, les vitres euh, doivent être sans doute filtrées aux UV, enfin euh, bon, voilà. Donc, euh, c'est pas, pas l'idéal, en tout cas pour des plants. Pour nous, c'est bien, mais euh, pour nous en tant qu'humains, mais euh, pour les, les végétaux, euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En fait, eux, euh, leur vie, c'est d'être exposés aux rayons euh, ultraviolets, euh, voilà, de la lumière intense, euh, voilà, ça c'est leur vie euh, normale. Donc euh, voilà, en ce moment, ce n'est pas vraiment euh, ce à quoi euh, ils vont être confrontés euh, dans leur, euh, leur existence. Donc euh, voilà, Donc euh, voilà, bah, je, je, je pense euh, que cette solution est intéressante. Donc euh, je voudrais justement tester ça cette année. Alors je ne sais pas quand je vais m'y remettre en fait. Euh, je, euh, ce que je pensais faire initialement, c'est de positionner ce bac dans ma serre. Le problème, en fait, c'est que je peux pas le, le, le monter et ensuite le positionner parce que euh, il rentrerait pas au niveau de la porte, en fait. Donc il faudrait que je le monte, enfin, euh, que je, je le fasse en deux fois, c'est-à-dire que j'installe le, le plastique euh, euh, de protection, que je visse euh, les bordures, là. Ensuite, que je rentre sur le côté euh, avec euh, le, le bac sur le côté, en fait, sur la tranche. Euh, ensuite, le positionner à l'intérieur, mais bon, ça me prendrait beaucoup de place dans la serre, donc surtout si je veux déjà installer quelques quelques plants ou, euh, voilà, ou d'autres euh, légumes. Euh, donc, en fait, je, je, je réfléchis vraiment à ce que je voudrais faire, où je voudrais positionner le bac, c'est ça, en fait, mon problème, en fait... Euh, euh, pour le moment, en fait, euh, j'ai bien une idée, en fait, c'est de le positionner euh, devant ma maison, sur le côté, euh, et, et par contre, ce qu'il faudrait, parce que j'ai un peu peur que s'il pleut beaucoup, que, en fait, ce système-là soit pas vraiment terrible, parce que c'est quand même pas bien costaud, euh, surtout que là, j'ai prévu de percer, en fait, le polycarbonate pour mettre les deux ventilateurs, donc pour extraire l'air chaud euh, de l'intérieur, en fonction de la de l'humidité ou de la température excessive donc, si, si je ne chauffe pas du tout mais que le soleil est tellement intense qu'à l'intérieur il fait une chaleur d'enfer euh, voilà il faudrait que je puisse extraire ce euh, surplus de chaleur donc euh, voilà et, et là si je mets de l'eau et que le ventilateur est juste là euh, l'eau va rentrer par les trous des ventilateurs et, et les abîmer euh, euh, c'est inévitable donc, euh, donc euh, en fait je réfléchis euh, à une couverture en fait en polycarbonate que je placerai avec des poteaux que je ferai je fixerai sur les côtés hein. et euh, dans ce cas là ben effectivement je serai plus obligé donc euh, de laisser dans ma serre alors bon des avantages de ça c'est que dans la serre en fait même si euh, il fait froid euh, quand même dans la serre il fait toujours moins froid euh, si je mettais euh, le bac dans ma serre plutôt qu'à l'extérieur il y a, la serre m'apporte une protection supplémentaire que je n'aurais pas si je le positionnais à l'extérieur et donc je devrais chauffer plus, bien sûr, logiquement donc je devrais consommer plus d'électricité même si j'ai un système de régulation et je peux aussi le programmer, je pense, pour ne le faire tourner qu'à certains moments bon, on verra, j'ai aussi ma box domotique qui peut m'aider là-dedans si je mets un détecteur de, de, de, de température euh, à l'intérieur, je peux toujours, euh, si la température devient vraiment trop basse, euh, mettre en chauffe, sauf si euh, le régulateur lui-même me permet de le faire. Donc euh, voilà, j'ai plusieurs, euh, plusieurs possibilités en fait. Il faut, faut que je réfléchisse à tout ça. Donc euh, bon, j'ai déjà acheté du matériel pour fixer, fixer la, la, la plaque là, parce que bon, ça tient pas super. Donc j'aurais mis des, des clapets là pour euh, bien plaquer le bois. Euh, ici pour pas que ça bouge euh, donc il faut que j'ai le système de fixation euh, qui, il faut que je réfléchisse euh, j'aimerais aussi euh, penser à quelque chose d'amovible pour que je puisse facilement le remiser quand je m'en sers pas ou le convertir en autre chose euh, peut-être un bac euh, un bac pour faire pousser hors sol euh, des, des tomates ou autre chose je, je, sais, pas, je, je sais pas du tout ce que, ce que je voudrais faire en fait donc euh, voilà, il faut que je réfléchisse à ça, mais euh, j'essaie de réfléchir surtout euh, au fait qu'il faut que ce bac soit euh, réellement euh, démontable facilement. Et, et surtout, euh, si je dois rajouter une couverture de protection, euh, que cette couverture soit elle-même démontable facilement et remisable facilement. Parce qu'une fois qu'on a plein d'éléments euh, qu'on a mis en plus, euh, qui sont encombrants, euh, il faut pouvoir euh, facilement euh, les ranger parce que euh, sinon on se retrouve avec des trucs qu'on on pose dans un coin parce qu'on n'a pas la place de les mettre et euh, bah, au final euh, on, ça risque de vite tomber euh, oubliette en fait ce, ce type de projet donc, euh, donc voilà je sais pas si d'autres euh, youtubeurs ont, ont eu ce même la même démarche que moi est-ce qu'ils ont déjà vu ce genre de système Enfin, J'imagine que oui, hein, mais euh, euh, ça m'étonnerait que je sois le premier à penser à ça. Mais bon, on est peut-être peu à, à, à, les, à les utiliser. Donc c'est vrai que ça m'intéresserait d'avoir de, des avis euh, d'amélioration. Moi, en fait, euh, euh, voilà, j'ai une idée euh, bien définie pour le moment. Mais bon, euh, effectivement, si vous faites des remarques euh, intéressantes, euh, pourquoi pas. Euh, modifier la conception euh, si euh, voilà il a rien de pour l'instant il n'y a rien de figé enfin hein, j'ai encore rien monté euh, voilà on va dire le, on a juste la structure qui est prête quasi prête donc euh, ensuite il faudra que je j'installe euh, le, le, le film en fait enfin la, la bâche euh, et je pense que je serai obligé d'utiliser un un sèche-cheveux pour pouvoir la, la ramollir un peu parce que là avec le froid, ça va pas du tout euh, c'est pas du tout euh, on ne peut pas du tout la, la, la plaquer comme on veut donc c'est très très rigide mais bon avec un avec un sèche-cheveux je pense que ça fait un peu comme le thermorétractable je pense que ça doit pouvoir ça doit pouvoir se poser plus facilement donc euh, voilà donc je ne sais pas quand je vais vraiment essayer de me replonger là dessus et mettre ça en place je pense vers euh, mi-mars sans doute euh, je ne sais pas j'ai euh, des plans là que je suis en train d'élaborer pour euh, mon abri convertible. Donc éventuellement je vous les soumettrai euh, si ça vous intéresse ou sinon je, je ferai les plans et puis je lancerai la, la, la fabrication euh, de, de, de l'abri la, de, de au mois de mars, je pense début mars. Ça dépendra de, du temps. Et euh, sans doute dans la foulée j'attaquerai ce, ce, ce projet, euh, Enfin j'essaierai de le terminer en tout cas. Euh, j'ai aussi un autre projet, en fait, euh, concernant mes bacs de culture. Euh, voilà, je, je, voudrais, je voudrais installer des, des tomates grimpantes, euh, les, euh, les de Bérao, Bera, de euh, et en fait, euh, voilà, j'ai une idée de, de ce que je voudrais faire, euh, mais bon, c'est pareil, il faut y réfléchir, il faut faire des plans et euh, voir ce que, ce qu dans quel ordre on procède. Donc euh, voilà, ça sera euh, déjà mon troisième projet euh, potager. J'ai encore d'autres projets euh, cette année euh, à l'extérieur euh, pour la maison. Euh, bon, je vous en parlerai peut-être, euh, voilà, si ça intéresse quelqu'un. Nous voici revenus devant mon, mon projet de, de mini serre chauffée. Euh, J'ai réfléchi à, à, à la possibilité de, de protéger en fait le dessus le dessus de, de ma mini-serre de peur que l'eau ne s'infiltre via la, la ventilation en fait il y a une chose beaucoup plus simple à laquelle je viens de penser et donc je, je, je ne vais pas partir en fait dans un délire de de planter les poteaux à, aux, quatre, aux quatre coins et de, de mettre une couverture à deux mètres, non, en fait il y a quand on, on essaie de, de créer quelque chose de ce type, enfin bon, en général, plus généralement, il faut toujours faire quelque chose de simple, euh, de simple et de facile à, à mettre en œuvre, et de plus logique en fait. Euh, là j'étais parti dans un délire en fait, et il euh, y, y a quelque chose de très simple que je vais faire. Il faut toujours aller à l'essentiel, euh, souvent c'est aussi beaucoup moins coûteux, en temps. Ou en argent en fait ce que je vais faire je vais je vais mettre des, des, des petits euh, comme des entretoises en fait euh, en, en bois euh, donc des, des petits des petits morceaux de tasseau on va dire euh, verticalement donc, que je vais attacher sans doute avec des des, des ailes en métal euh, avec des, des vis que je visserai dedans pour le fixer donc sur le couvercle je ferai ça au moins aux quatre extrémités voire aussi au milieu et je vais positionner euh, quand euh, il va me rester une chute en fait je pense il va me rester des chutes sur mon projet de de d'abri de, pour pour tomates donc euh, transformable en, en mini serre donc euh, je, je vais utiliser du polycarbonate donc c'est des plaques de 3 mètres de long j'ai vu alors je sais plus la largeur il faut que je vérifie mais donc je vais sans doute avoir une chute ou sinon je prévoirais d'en prendre plus pour en fait découper une plaque de polycarbonate que je poserai, positionnerai au-dessus donc fixé à ces entretoises en fait en bois à partir de tasseaux et je laisserai donc je pense peut-être 10 cm ou un, un peu moins, je ne sais pas trop mais donc entre la feuille de polycarbonate et mon, le haut de mon, de mon couvercle ce qui fait que je mettrai aussi une poignée, je pense, ici. Je mettrai une poignée pour pouvoir la, la saisir plus facilement. Et quand je soulèverai mon couvercle, la feuille de protection se soulèvera en même temps. Donc elle ne me gênera pas. Je pourrais même la laisser comme ça. Et l'avantage, c'est qu'elle elle dépassera suffisamment... Le, le dessus en fait elle, dé, elle dépassera je sais pas peut-être de 10 cm de chaque côté et ça sera suffisant pour protéger euh, toute cette partie là tout, tout le dessus en fait donc euh, voilà ça sera beaucoup plus simple euh, et puis euh, bon il faudra que je réfléchisse à la peut-être à la possibilité de le démonter je, je sais pas si ça sera démontable ou pas mais au pire euh, voilà j'essaierai je, je, de faire en sorte que ça ne dépasse pas trop, enfin voilà les dimensions euh, totales, voilà que voilà si, ça ça se retrouve ici, que ça ne dépasse pas ça par exemple ou très peu, et pareil euh, de chaque côté donc euh, donc voilà donc comme quoi en fait quand on réfléchit à quelque chose il faut toujours se laisser le temps de bien réfléchir à, à la solution. Moi je c'est quelque chose que j'avais commencé à faire en octobre je crois donc voilà, en général, euh, l'hiver, en fait, me permet de, de, de réfléchir à euh, des, des projets que je veux mettre en œuvre. Donc souvent, euh, comme par exemple le muret et l'abri que j'ai créé euh, à l'arrière de, de ma maison, euh, j'ai commencé à y penser en fin d'été et voilà, j'ai concrétisé ça, enfin j'ai commencé à, à, à travailler dessus au mois de mai, je crois, avril-mai mais il me semble. Donc euh, voilà, j'ai eu vraiment plusieurs mois pour bien réfléchir à ce que je voulais faire, comment je voulais faire, le coût des matériaux, euh, de faire le plan de tout ça. Donc il, il faut vraiment prendre son temps euh, pour quand on se lance dans quelque chose comme ça, il faut que ça mûrisse en fait, il faut, il faut que les choses mûrissent. Donc euh, je vous conseille de faire la même chose quand vous, vous avez un projet en tête. Euh, prenez votre temps, il ne faut, il faut pas partir dans la précipitation ça sert à rien en fait. Souvent, on est obligé de, de revenir dessus parce que euh, on, a, on a pensé trop vite et en fait, euh, ben, ce qu'on pensait en fait n'est ne, pas, pas jouable en fait facilement. Il faut quelque chose de simple. Donc toujours rester sur des solutions simples à mettre en œuvre. Ça coûte moins cher, c'est plus facilement réalisable. Voilà. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un conseil, euh, franchement. Euh, je me, je me suis précipité euh, au début quand je commençais à, à bricoler des, des choses et euh, voilà, je, je l'ai regretté ensuite donc ne faites pas la même erreur que moi prenez votre temps vous avez le temps, il faut faire ça euh, justement dans une période comme l'hiver où on ne peut rien faire dehors euh, on a le temps justement de, de, de réfléchir vraiment euh, sur tous les aspects de, de ce qu'on veut faire donc euh, voilà, n'hésitez pas Vraiment, euh, je, vous, je vous invite à prendre votre temps quand vous voulez créer quelque chose de ce type là ou autre chose, euh, même à l'intérieur de votre maison, je ne sais pas, si vous voulez refaire votre salle de bain, ou prenez votre temps. Euh, franchement, la précipitation, c'est toujours euh, très mauvais euh, quand on veut faire quelque chose de bien, c'est rarement euh, profitable. Donc voilà. Euh, ben, donc euh, je pense qu'on qu a fait le tour, euh, voilà, si vous avez d'autres idées, ben, soumettez-les moi. Et donc je, je vous invite à, à me suivre euh, en vous abonnant, comme ça vous recevrez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt